Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie théorie et la musique juste avant était parfaite puisqu'on va aborder un cas le cas des ménétiles aujourd'hui et pas que des ménétiles également d'une famille qui me tient vachement à coeur un peu d'ironie les dragon dragons euh, donc je tiens à le redire pour commencer je suis pas forcément vous si vous suivez un petit peu les vidéos, vous savez que je suis pas spécialement ultra fan des théories un peu tarabiscotées, tout ça tout ça en duel fils d'Arthas blablabla mais euh, pour moi une théorie elle peut alors théorie ça reste spéculatif donc Bien entendu ça peut complètement être démenti par la suite, ça peut être complètement défoncé Faut pas s'accrocher à une théorie parce que c'est le meilleur moyen d'être déçu Mais euh, moi personnellement j'en fais peu de théories, mais quand j'en fais j'essaye de m'appuyer sur un maximum de concrets. Et on a pas mal de choses concrètes, hein. avec Eva on a bossé sur cette théorie, on vous en parle un petit peu en stream ces derniers temps Bolvar, on sait, on le sait déjà Et le père de, de, de Taelia, Fort Dragon du coup, qui est, mam qui est la maman Puisqu'on ne le sait pas. Eh bien, il y a une théorie. Alors, ça vient pas que de nous non plus, mais on a pas mal étayé, on a pas mal euh, solidifié, je dirais, la théorie avec, euh, avec Eva. Ce serait Kalia. Potentiellement, ça serait, je dis bien au conditionnel, ce serait peut-être Kalia Menetil. Si jamais Kalia Menetil était bien la femme de Bolvar, ça nous ferait que, tout simplement, Talia serait la fille de Kalia Menetil et la fille de Bolvar for Dragon. À elle seule, elle unirait du coup la couronne de Lordaeron, donc la famille Menethil, la couronne de Lordaeron, donc le trône de Lordaeron d'un des royaumes humains qui a été laissé à l'abandon depuis Warcraft 3, et potentiellement, eh bien, une, une petite une famille de petite noblesse malgré tout, mais une noblesse euh, d'Azeroth, donc du royaume d'Azeroth sur le vent euh, Stormwind, et on sait que. Anduin, hein, il doit pas tarder à épouser quelqu'un hein, pour continuer la dynastie, tout ça, tout ça. Et dans les théories concernant Anduin, alors ça reste théorique aussi, mais on va dire que, Anduin, euh, il y a de grandes chances que ça soit soit S.Gremaine, soit Aelia Fordragon. Dragon. Hein, on rappelle que Bolvar était euh, le tonton, le, le, le tonton, un peu l'oncle et surtout euh, le protecteur d'Anduin. Donc ça permettrait de lier des choses et imaginez, ça ferait que la famille... Menethil et la famille Ryn, donc la famille, euh, da, les, la famille régnante d'Azeroth et la famille régnante de Lordaeron soient unis et c'est assez, voilà, goûtu, là vous allez me dire ouais tu pars vachement loin quand même Malga euh, il, il nous faut des éléments, il nous faut du concret et eh bien, je vais vous en donner du concret, et ça voudrait aussi dire que Bolvar est le beau frère d'Arthas hein. ça c'est quand même quelque chose d'incroyable alors pour commencer, pour commencer, il faut bien sûr revenir aux sources qui nous font dire cela c'est tout simplement le livre avant la tempête before the storm en anglais euh, que je vous conseille j'ai fait une vidéo dessus qui vous en parle avec enfin sans spoiler et avec spoiler bon là on va spoiler hein, mais euh, avant la tempête est un, franchement l'un des meilleurs bouquins de la licence Warcraft que je n'ai jamais lu honnêtement c'est incroyable euh, il fait partie de mon top 5 hein, clairement des livres Warcraft et du coup eh bien euh, qu'est ce qui peut nous amener à cette théorie et eh bien c'est tout simplement des éléments qui viennent du rpg à la base donc du rpg papier donc c'est à dire entre War 3 et WoV et eh bien, il y a des éléments du RPG qui ont été repris et dits dans le livre Avant la tempête, où on redécouvre Kalia Menethil, la sœur d'Arthas Menethil, qui va nous parler un petit peu eh bien, de, euh, de son passé, de comment elle a survécu après la Troisième Guerre, comment eh bien, elle a, pu, euh, elle a pu survivre, sa famille, comment, euh, comment elle est liée aux, aux morts vivants, aux réprouvés, etc., etc. Et au final, eh bien, on apprend que Kalia Menethil s'était mariée en secret avec. Un homme de basse extraction, donc un homme de petite noblesse ou même un paysan, hein, peut-être, mais non, enfin, c'est pas un paysan d'ailleurs, on, on le sait après, mais en tout cas, un homme de basse extraction et on sait également qu'elle a une fille. Alors, dans Avant la tempête, et eh bien on redécouvre, certains joueurs découvrent justement, et euh, eh bien la présence de Kalem et d'autres la redécouvrent. Certains par exemple qui jouaient prêtre à Légion, et eh bien avaient déjà vu Kalia parce qu'elle était présente dans le domaine de classe des prêtres. Et certains autres comme moi redécouvrent Kalia, puisque eh bien Kalia n'est pas une création. On pourrait se dire ah voilà ça y est Blizzard euh, manque d'inspiration, euh, ils sont obligés de créer une sœur à Arthas qui sort du chapeau, tout ça tout ça. Eh bien non. Et pour la petite anecdote, Kalia Menethil a été créée avant même Arthas Menethil. Et ça c'est incroyable. Quand on connaît la réputation, la légende d'Arthas, eh bien alors peut-être que bien sûr Arthas avait été prévu avant hein, puisqu'on était en train de bosser sur Warcraft 3. Mais ce qui est sûr c'est que Kalia a été découverte avant Arthas puisque le livre Le Jour du Dragon est un roman qui préparait la sortie de Warcraft 3 et Kalia Menethil apparaissait dans ce livre alors je vais pas trop euh, m'attarder sur le livre puisque euh, Le Jour du Dragon est aussi un de mes livres préférés pour le coup donc Kalia fait partie de mes livres préférés à chaque fois et Le Jour du Dragon eh bien je lui consacrerai une vidéo entière puisque c'est super intéressant et surtout ça fait la jonction entre Warcraft 2 et Warcraft 3 ça, ça clôture la deuxième guerre et ça nous parle un petit peu de ce qui va se passer pendant la troisième guerre donc je ferai une vidéo totalement prévue autour, de, autour du jour du dragon mais du coup eh bien, pour résumer rapidement quand même la position de Kalia, comme vous le voyez, elle fait la gueule puisque eh bien Kalia a été promise à un noble euh, de la maison de Lordaeron et d'Alterac pour reprendre. Enfin, elle est elle, donc elle est la princesse de Lordaeron puisqu'elle est la fille de euh, Terenas, la sœur d'Arthas, et eh bien, elle a été promise à un noble et elle aime pas ça. Elle n'a pas envie de se marier, hein, évidemment, euh, fais l'amour. Le truc, c'est que ce noble, c'est pas n'importe qui, c'est un certain Daval Prestor. Daval Prestor, c'est Deathwing sous forme humaine. Donc, elle demeure, bien sûr, pour les non-anglophones. Donc, Deathwing... Eh bien, qui va utiliser bien sûr ses charmes draconiques pour eh bien, charmer la petite Kalia qui à ce moment là tombera amoureuse de lui et euh, eh bien, une fois que Deathwing spoiler, une fois que Deathwing sera mis hors d'état de nuire eh bien, Kalia recouvra enfin, elle, tout simplement, elle, elle, le charme va s'estomper et elle, re, elle reprendra son indépendance mais c'est assez intéressant de voir ça puisque Kalia était en gros un jouet politique de son père à ce moment là ce qui est quelque chose de tout à fait normal hein, à l'époque moyenâgeuse bien sûr de l'Heroic Fantasy de Warcraft donc, euh, c'est pour la couronne d'Alterac, tout ça, tout ça. On en reparlera on en reparlera davantage, bien sûr, dans le livre, euh, dans la vidéo sur le jour du dragon. On ne parlera plus du tout de Kalia euh, dans World of Warcraft, les jeux, hein, de, donc de Vanilla jusqu'à Légion, ne, on ne fait jamais mention de, de Kalia Menethil. Et... On en parlera un petit peu dans les livres qui euh, seront liés justement au passé, de Warcraft, à savoir, euh, donc au passé de World of Warcraft, à savoir les livres sur Warcraft 2 et les livres sur Warcraft 3, à savoir l'heure des ténèbres par exemple pour Warcraft 2 et Arthas, l'ascension du roi Lich, où elle est euh, la copine de Jaina, elle s'entend très très bien avec Jaina, tout ça tout ça, dans l'ascension du roi Lich qui est lié bien sûr à Arthas, Menethil, Warcraft euh, et Warcraft 3, la troisième guerre. Donc en dehors de quelques mentions, on ne parle plus du tout de Kalia, à tel point que beaucoup de gens euh, soupçonnent le fait que Kalia est-il, soit probablement morte. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments dans le RPG papier, mais le RPG papier n'est pas... Euh, enfin, a été décanonisé. Ce qui est rigolo, c'est de se rappeler que le livre... Enfin, le, le RPG papier a été décanonisé, mais il y a 80% du contenu qui est canon, en fait. Hein. <rire> le RPG est décanonisé, mais... Quasiment tous, tous les éléments, eux, sont canons. Ça me rappelle un petit peu l'univers étendu de Star Wars euh, à la, à la, avec le achat de Disney. Et au final, eh bien, tout est quasiment canon, ou en tout cas a été refait, mais est euh, dans le canon officiel. Sauf que c'est plus canon. C'est un peu le délire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, Battle for Azeroth est lié au culte irasien aux Andalari. Aux Andalari pardon, et la plupart de leur histoire qui a été reprise dans BFA vient du RPG papier. Donc c'est assez rigolo à ce niveau-là. Encore une fois, des éléments hein, qui vont se recouper. Vous en faites pas, c'est que le début donc revenons, revenons donc sur Calliam et Nettil qui revient à Légion, dans Avant la Tempête comme je vous l'ai dit, elle tombe amoureuse d'un fantassin, hein, c'est bien explicité euh, un fantassin, alors c'est une erreur de traduction si vous achetez le livre en français, euh, en, dans la version anglaise c'est Footman, le problème de la localisation c'est que euh, ce sont des traducteurs mais certains ne sont pas forcément très euh, comment dire, ne sont pas forcément au courant, enfin ce sont des traducteurs professionnels, donc ils traduisent Parfois machinalement, sans prendre en compte Warcraft. Et du coup, le Footman a été traduit Valet de Pied. Ce qui en soit est la, la, la traduction parfaite. Mais pas dans Warcraft. Un Footman dans Warcraft, c'est un fantassin. Et du coup, il, dans le livre, vous trouverez Valet de Pied, mais en fait, c'est un fantassin. Voilà pour la petite anecdote. Euh, donc, eh bien, en gros, Calia serait, serait tombée amoureuse d'un fantassin euh, de l'armée de son popo, hein, donc de l'armée de Lordaeron, mais Lordaeron je rappelle c'est l'alliance de Lordaeron, donc la grande alliance, et euh, eh bien, euh, elle cache son idylle à son père qui euh, serait contre l'union, de Kalia, la princesse de Lordaeron, avec eh quelqu'un de, de basse extraction. Sachant que je rappelle que même la petite noblesse eh bien, fait partie aussi de l'armée et peuvent être des fantassins. Je rappelle, on en reparlera dans le chef de la rébellion, mais nous avons Aedelas Blackmore, donc Aedelas Land Noir, qui sera le maître de Thrall, eh bien faisait partie justement de la, de, des fantassins à la base, hein, puisqu'il était de la basse noblesse de Lordaeron. En l'occurrence.. Donc les amants euh, vont finalement, après être tombés amoureux, vont continuer leur idylle. Et à un moment donné, eh bien, ils vont se marier en secret. Ils vont aller voir une prêtresse lors d'une nuit noire et elle va les marier. Donc leur union sera officielle, enfin officielle, officielle aux yeux de l'église de, de la lumière. Mais bien sûr, le papa n'en ne, saura rien. Terenas n'en saura rien. Terenas, mais nest pas au courant. On cache toujours cette union. Le problème, c'est que, eh bien évidemment, qui dit mariage, qui dit... Euh consommation bien sûr du mariage avec et eh bien euh, la l'entente cordiale entre ce fantassin et Calia va bien sûr aboutir à euh, une grossesse grossesse qui ne peut plus vraiment être cachée aux yeux de pas mal de monde et du coup et eh bien Calia euh, va demander de l'aide à sa maman euh, à sa mère à savoir Liane euh, Menetil et du coup donc la mère d'Arta c'est la femme de Terenas et sa mère et eh bien euh, comprend euh, et même si bon euh, ça reste de la noblesse tout ça donc elle a un peu de mal elle aime sa fille, elle aime sa famille et du coup eh bien, elle va aider euh, Kalia à cacher sa grossesse. Donc Terenas euh, n'en saura jamais rien. Il est mort sans savoir euh, que sa fille était enceinte. Mais du coup eh bien, euh, la mère de, de Kalia va l'aider. Et au final, à la fin, ce qui est conclu, ce qui est prévu euh, avec les, les, les personnes euh, qui ont connaissance de ce secret, eh c'est que le père élèvera la fille loin euh, de Lordaeron. Le temps que tout ça se tasse un petit peu, et le jour où Arthas accédera à la, à la couronne, donc c'est bien textuellement dit, hein, le jour où Arthas accédera au poste de roi, eh bien il officialisera le mariage et il anobliera au sein de la, des maisons nobles de Lordaeron le mari de Calia et du coup il anobliera évidemment la fille, l'enfant euh, de cette union. Donc est-ce que, alors le problème c'est que ce n'est pas textuellement dit, là c'est moi qui théorise dans la théorie, mais euh, est-ce que Arthas était au courant de l'union Il semblerait que oui euh, et Arthas, il a toujours été bon envers sa famille, etc. Donc il est fort probable que euh, Arthas était peut-être, mais ça c'est vraiment, on n'en sait rien, Arthas était peut-être euh, dans la confidence justement, et il connaissait peut-être la grossesse de, euh, de Kalia. En attendant... Euh, cela n'arriva jamais puisque comme vous le savez, si tu... allez voir ma vidéo sur Warcraft 3 et eh bien euh, Arthas euh, ne... en voulant protéger son royaume sa famille et euh, son, son peuple, et eh bien il va tomber euh, du côté obscur et finalement il va euh, damner son propre royaume et il va mettre notamment à sac Lordaeron et il va tuer son père dans une cinématique absolument sublime et euh, ce jour là et eh bien euh, ce sera euh, c'est le sac de la capitale, hein, c'est le sac de Lordaeron et on a tous cru et eh bien que Callia Menethil était morte justement lors du sac de Lordaeron, eh bien, il n'en est rien, Donc, on l'a pensé morte, mais pas du tout, Kalia a survécu, séparée de son mari et de sa fille, elle fuit les massacres, euh, se cachant des, du fléau de Lordaeron, donc se cachant des morts vivants, c'était ce qui était dit dans les RPG, et avant la tempête, nous en reparle, donc, notamment, elle fuit les ghouls et les armées morts vivantes, euh, en vivant dans une, dans une, bien sûr, à ce moment-là, il faut, faut avoir une, une idée que c'est c'est les morts hein, donc c'est une ambiance très Walking Dead euh, j'en parle pas mal de cette ambiance Walking Dead avec ma vidéo sur White Main et South Shore et la croisade écarlate donc je vous invite à aller la voir évidemment ça peut vous donner une idée un petit peu de, de, de l'ambiance plutôt taciturne et sympathique de l'époque et justement et eh bien Kalia va se cacher dans des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des fosses communes etc pour échapper à ses poursuivants et finalement et eh bien elle va se rendre vers le sud vers la grande ville même si elle n'est pas du tout grande dans World of Warcraft le jeu mais dans l'histoire et eh bien elle est importante hein, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur Whiteman et eh bien elle va se rendre à South Shore, South Shore qui est également appelé Ostrivage en français c'est tout simplement et eh bien le plus grand port de Lordaeron au sud de Lordaeron puisque c'est Nord et euh, Ostrivage au sud et au final, eh bien, la ville s'est fortifiée et va réussir à tenir tête pendant un bon moment euh, aux morts vivants. Et là-bas, eh elle, elle va tomber sur son mari et sur sa fille. Donc euh, ils vont être, alors qu'ils étaient séparés, ils vont pouvoir se retrouver justement à South Shore. Et pendant quelques jours, eh bien, ils vont enfin pouvoir revivre dans le bonheur, dans, dans tout le malheur qui s'abat sur leur eh bien un petit peu de bonheur, ça fait toujours du bien. Le problème c'est que ce bonheur, dans une ère de chaos et de destruction.. Est éphémère et euh, eh bien, il va y avoir une énorme armée de morts vivants qui va se constituer et qui va vouloir détruire justement euh, cette ville renforcée, cette ville fortifiée. Et lors de l'assaut, lors du massacre de South Shore, euh, qui je le rappelle ne se passe pas à Cataclysme, hein, certains je sais confondent un petit peu et se disent ah ouais, euh, la destruction de South Shore c'est Cataclysme, non, non, South Shore est redétruite à Cataclysme, mais lors de la, de la, lors de la mise à sac de euh, South Shore par les morts vivants, et eh bien de nouveau Kalia va être séparée de son mari et de sa fille. Et euh, Kalia sera euh, considérée morte une nouvelle fois à ce moment précis. Mais non Lors de son exil, lors de, euh, du coup elle va de nouveau se cacher parmi les morts vivants, parmi, euh, elle va se cacher euh, un petit peu là où elle peut, et essayer de survivre comme elle peut, hein, loin de sa condition de princesse bien entendu. Là c'est une survivante plus qu'une princesse. Donc, Elle a une vie austère évidemment, elle va tomber euh, sur tout simplement... Eh bien... Euh, une personne qu'elle connaît, et qui la reconnaît surtout, il s'agit d'Alonsus Faol. Alors est-ce que Alonsus Faol vous dit quelque chose Normalement, un petit peu si vous suivez mes vidéos, sinon je le rappelle, pas de problème. Alonsus Faol, c'est le pape, tout simplement, de l'église de la lumière dans l'univers de Warcraft. Donc c'est un personnage très important, qui n'a pas été très présenté dans les jeux, mais c'est tout simplement celui... Qui est le chef de l'Église de la Lumière et c'est également celui qui a créé l'Ordre de la Main d'Argent, à savoir l'Ordre des Paladins. Donc Alanus Faol, il pèse un petit peu dans le milieu. C'est également celui qui a fait euh, Paladin, euh, qui a fait Paladin, euh, le frère de Kalia, donc Arthas, ainsi que Uther, etc., euh, Thuralion, Tyrion, euh, tous. Gavinrad le Terrible, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et du coup, Allan Faol, à ce moment-là, était. Enfin, il était un esclave sous la volonté du roi Lich, hein, de Ner'Zhul. Donc, un esclave du roi Lich, donc un simple, simple, simple squelette sans aucune volonté propre. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, c'est pour ça qu'on a une petite identité. Enfin, on a une petite idée de, de, de la temporalité, puisque. Eh bien, vous connaissez probablement, si vous avez eu ma vidéo sur Warcraft 3 Frozen Throne, il y a eu un moment, eh bien Illidan, il a utilisé l'œil de Sargeras pour affaiblir le roi Lich. Enfin à la base il voulait le détruire et finalement bon, on va pas revenir dans les détails mais bon il a échoué Mais ça a quand même affaibli le pouvoir du roi Lich Et le roi Lich a perdu une partie de son pouvoir sur les morts vivants Notamment ceux qui étaient le plus loin de son pouvoir, le plus loin de son trône à savoir eh bien, les morts vivants de Lordaeron, une partie des morts vivants de Lordaeron Notamment les futurs réprouvés hein, qui suivent Sylvanas Mais dans ces réprouvés là, je rappelle les réprouvés c'est à la fois un peuple mais surtout, surtout, surtout, l'entité politique euh, dont, euh, que, que préside Sylvanas. Donc Alonsus Faol est un réprouvé sans être un réprouvé, c'est-à-dire qu'il fait partie de cette génération de morts vivants qui fut libérée du contrôle du roi Lich et qui, qui s'est dit « mais qu'est-ce que je fais là ?»« Et Je me rends compte de ma condition, ça y est, j'ai de nouveau ma volonté. » Et donc Alonsus Faol va reconnaître Kalia et va faire « mais vous êtes la princesse de Lordaeron dans cette ère de chaos lui-même euh, un petit peu de soucis et du coup on comprend la temporalité, ça se passe en gros entre le sac de Lordaeron, donc la fin de la campagne humaine de Warcraft 3, jusqu'à Frozen Throne ou peut-être même un peu après, mais donc jusqu'à la campagne euh, en gros mort vivante de Frozen Throne. Donc il se passe des mois, il s'écoule des mois euh, entre euh, tout ça. Donc des mois, imaginez un petit peu les conditions de vie pour Kalia, c'est un petit peu dur. Donc Alonsus Faol va lui-même avec d'autres morts-vivants loyalistes, on va dire. Quand je dis loyalistes, c'est pas loyalistes de Sylvanas. Hein. C'est des enfin des personnes qui vont rester fidèles à Alonsus Faol et qui du coup voient en Kalia un espoir. Que voient en Kalia le, le futur tout simplement étincelant. En tout cas, le futur qui pourrait ramener euh, qu'elle qu pourrait ramener euh, pour euh, l'avenir de Lordaeron. Donc, un petit groupe de défenseurs va se constituer autour de, de la princesse, ils vont la protéger, la cacher aux yeux du monde, aux yeux des adversaires, que ce soit des adversaires vivants ou morts vivants d'ailleurs, puisqu'ils ont très très peur que Kalia soit instrumentalisée par différentes factions, donc ils veulent vraiment la cacher, et elle va vivre pendant 10 ans, pendant plus de 10 ans, cachée aux yeux du monde. Et c'est là justement au contact de ces différents morts vivants qu'elle va apprendre, elle va comprendre en fait euh, la condition des morts vivants, leur, leur questionnement éthique, leurs euh, leur soucis, leur, euh, leur putréfaction aussi, toutes les joies de la, de la non-mort et elle va tout simplement et eh bien comprendre les émotions des morts vivants et du coup se rapprocher des morts vivants qu'elle considère comme son propre peuple. Avec, la, avec tout ce qui s'est passé eh bien elle voit Arthas, enfin, avec Arthas et autres et eh bien... Elle-même se dit, et au final, ils sont pas si différents de nous. Et malgré qu'il y a un énorme racisme entre les vivants et les morts-vivants, eh bien, elle, justement, va... Tout, tout son peuple, une grande partie de son peuple et de sa famille, est liée à la mort. Donc c'est vrai que elle va finalement prendre en pitié, je dirais, les, les, les morts-vivants. Et plus que ça, elle va directement se lier d'amitié. Elle considère Alonso Faol comme un être vivant, alors que pourtant c'est un mort-vivant rejeté de, de tout le monde. Donc, eh bien, c'est comme ça qu'elle va vraiment... Essayer, on voit qu'elle va constituer petit à petit une idée, à savoir potentiellement eh bien, devenir la reine de Lordaeron et reconstituer vivant et mort-vivant, mais ça, ce sera bien, bien plus tard. Pendant ces dix années, elle va également, grâce à Lonsus Faol, enfin, découvrir la prêtrise et devenir eh bien, une prêtresse euh, très puissante. Enfin, très puissante, pas déconner non plus, mais puissante. Et euh, eh bien, va continuer à, à développer justement la voie de la prêtrise. Et c'est pour, pour ça que nous la reverrons à Légion. Je vais rester sur ce visuel. Nous la reverrons à Légion dans le domaine des prêtres. On pouvait déjà, quand vous étiez prêtre à, à Légion, dans le domaine de classe, voir un petit peu, euh, parler à Calia, voir un petit peu comment elle, avait, elle a survécu, etc. etc. Mais c'est dans avant la Tempête, bien sûr, qu'on va retrouver Calia, et qu'on voit justement cette, euh, cet amour pour son peuple, qu'il soit vivant ou mort-vivant, qu'elle va essayer de lier, euh, justement, hors des alliances, à savoir les réprouvés de Sylvanas, qui sont des lords erronés et des lords erronés ayant échappé au massacre, et toujours vivants, ou des proches des familles mort-vivantes. Et du coup, elle va... Et eh bien sous l'initiative sous d'Alonsus Faol, elle va rencontrer euh, Anduin et elle va notamment eh bien, euh, proposer ses services dans ce rassemblement vivant-mort-vivant. -vivant. Au départ ça se passe pas trop mal mais finalement eh bien, ça va quand même mal se conclure. Je vous laisse bien sûr aller voir ma vidéo sur Avant la Tempête notamment avec les spoils mais en gros eh bien, Kalia et Via va décéder lors des événements du Livre. Elle va être tuée par la gentille, la puritaine, évidemment Sylvanas Windrunner, Sylvanas Coursevent, non, la connasse, hein, tout simplement, qui va, euh... lors d'un mouvement de foule, il y a eu certains réprouvés qu'on choisit de... de... Ils se sont dit, euh, on va rejoindre l'Alliance, ça m'a l'air pas mal. Euh... Du coup, eh bien, il va y avoir un, un petit bordel, Kalia va essayer de, de sauver les, les réprouvés, ça va mal se passer, Sylvanas va tous les traquer, tous les buter. Comme ça, Sylvanas... Hein, euh... Elle est gentille tant que t'obéis à ses ordres Si tu t'obéis pas, euh, elle dégaine l'arc, enfin, elle, <rire> elle, elle décoche et t'es mort Donc, et encore ils ont de la chance qu'Alia euh, aurait pu euh, devenir une, une réprouvée Mais à ce moment là, eh bien, Alia est tuée Et euh, Anduin s'en veut parce qu'il n'a pas réussi à sauver euh, Tati Kalia. Et à ce moment là, eh bien Alonsus Faol, Anduin et euh, une Narou qui s'appelle Sarah, mais bon il y a déjà suffisamment de noms donc on s'en fout. On va rappeler qu'il y a une naru, c'est la Narou du domaine de classe des prêtres justement, qui vont collectivement partager leur, euh, leur, leurs efforts et leurs peines et ils vont essayer, tant bien que mal, d'essayer de, de soigner, de, de réanimer euh, Kalia, au départ ça ne fonctionne pas. Et finalement, eh bien Kalia Menethil revient à la vie, elle est réanimée dans un état euh, que personne n'a jamais vu, à savoir, ce n'est pas une vivante, mais ce n'est pas non plus une mort vivante classique ça devient la première mort vivante de lumière et là vous allez me dire, ah, attendez, allons-y, faol, c'est un mort vivant qui manie la lumière oui mais c'est pas pareil, c'est un mort vivant qui arrive encore à utiliser la lumière mais en tant que mort vivant, la lumière le brûle là, c'est une mort vivante de lumière c'est une sancte réprouvée non pas du tout, non mais en gros c'est un peu ça, c'est une sancte réprouvée dans l'idée c'est une, une sancte mort vivante ça n'a jamais existé avant et c'est créé pour l'occasion pour Kalia Menethil. Certains justement théorisent le fait que ce sera peut-être une future race alliée. Moi, j'aimerais pas trop parce que, un peu comme les ailes du vide, c'est dommage, ça casse le côté unique d'Aleria et de Kalia. Donc j'espère que, d'un côté, t'as envie de voir des, des réprouvés de lumière d'un autre côté, t'as pas envie. Mais bon, on, on verra. Ah, donc, Kalia eh souhaite toujours rassembler son peuple vivant comme mort vivante. Et maintenant, eh bien, elle est dans la même condition qu'une qu grande partie de son peuple, à savoir mort vivante. Et bien sûr, il y a d'autres théories qui naissent de ça, c'est à savoir est-ce que euh, Kalia serait la future chef des réprouvés. Il y a pas mal d'éléments qui pourraient euh, conclure à cela, le problème c'est qu'elle est très liée à l'Alliance, donc c'est vrai que devenir un chef de la Horde, ça, ça semble un peu étonnant, mais on pourrait voir le, le cheminement. Dans tous les cas, passons Kalia. on a rappelé qui est-elle, euh, pourquoi, etc. Parlons maintenant de Ta'Hélia Fort-Dragon. Fordragon, Fort-Dragon, la, petite, euh, la petite, euh, petite héroïne de Kul Tiras qui n'est pas une cultiracienne, je le rappelle. Elle a grandi à cultirace, et on le découvre en jeu, justement, la petite Talia Fort Dragon. Donc avant la tempête se passe, fait la liaison entre Légion et Battle for Azeroth. Et à Battle for Azeroth, première quête, on débarque, enfin pas première quête, mais on débarque à cultirace. Première quête, par contre, à cultirace, on découvre la petite Talia... Euh... Jeune, jeune humaine visiblement très sympathique qui elle a des sentiments euh, forts pour l'alliance alors que tout le monde te dit dégagé et te considère comme un, un gros con, et bien cette petite Talia me, nous semble très gentille, joyeuse et joviale et qui a envie de nous voir de nous voir euh, nous épanouir à Cultira, à Saboralus et du coup dans cette quête et bien, on découvre justement oh, donc, la quête du chevalier grisonnant, aujourd'hui Cyrus est le maître du port mais autrefois c'était l'un des plus fidèles chevaliers de Dailin d'Aline Port -vaillant. Alors Cyrus, c'est Cyrus Crestfall, Cyrus la falaise en français. Cyrus Crestfall, c'est tout simplement, donc comme son nom l'indique, alors là c'est de la théorie, mais il semblerait que ce soit le seigneur de l'île de Crestfall, à savoir, euh, en français, le problème c'est que la falaise n'a pas été traduit la falaise. L'île s'appelle l'île de l'affliction, ce n'a rien à voir, mais bon. Donc, peut-être que c'est le seigneur de Crestfall, on n'en sait rien, parce que le même nom, c'est vrai que fait 1 plus 1 égale 2, hein, sur le papier, mais... Rien n'indique qu'il soit le seigneur de Crestfall, mais ce qui est certain, c'est que Cyrus est l'un des plus puissants, euh, enfin, c'est l'un des bras droits de Dailin Prodmore et ça s'est prouvé. Et quand le fléau, c'est pour ça que ça serait pas étonnant que ce soit le propriétaire de Crestfall. Quand le, une île qui appartient à Kultiras, mais qui n'est pas en jeu, euh, sauf dans les îles de, inexplorées. Mais euh, m'aventure. Quand le fléau s'est abattu sur Lordaeron et que ma mère est morte, mon père m'a envoyé ici pour que je ne puisse grandir loin des combats. Je ne sais pas grand chose sur lui, mis à part qu'il était chevalier de hurlevent, chevalier de Stormwind, donc de la nation d'Azeroth, et qu'il s'est sacrifié pour vaincre le roi Lich. liche. en personne a choisi Cyrus pour m'élever et l'a forcé à accepter un poste administratif. C'est la seule raison pour laquelle il ne se trouvait pas à Terra Mort très bonne explication on apprend que le bras droit de Daelin n'était pas à Terra mort avec le reste de la flotte des flottes cultirassiennes contre la horde qui a fait je rappelle un petit putsch à Terra mort pour dégager Jaina mais ça c'est une autre histoire fondation de la horde j'ai fait une vidéo là-dessus aussi et c'est assez intéressant parce que ça nous explique pourquoi le bras droit de Daelin n'est pas là-bas parce qu'en fait eh bien il est laissé à cultiras pour prendre soin et euh, prendre Talia comme pupille et la former tout simplement euh, à la noblesse, enfin à tout en fait. Donc c'est assez intéressant puisque euh, comme par hasard eh bien, euh, Bolvar a une... Euh, sa mère, enfin sa femme a disparu, sa fille a été séparée de sa femme. Ils ont fui le fléau de Lordaeron et la petite Talia se retrouve à Cultira, s'élever tout ça tout ça tout ça. C'est quand même une sacrée coïncidence. Et on sait du coup que Talia, eh bien, s'appelle Fort Dragon du nom de son père. C'est quand même assez incroyable. Et on sait du coup que Bolvar envoya sa fille à Cultiras, comme je l'ai lu, pour être élevée et protégée lors des affres de la troisième guerre, hein, comme, comme je, encore une fois je l'ai dit. Donc Dailin Prodmore confie la garde à son bras droit, Cyrus, son meilleur homme. C'est dit dans d'autres quêtes d'ailleurs que c'est vraiment son meilleur homme, qui a fait la deuxième guerre, etc. Un hein, des grands amiraux euh, de Cultiras. Et ce dernier d'ailleurs le dit lui-même, il est dégoûté de ne pas avoir pu rejoindre Daelyn, euh, lui-même il se dit euh, si j'avais été là-bas peut-être que ça ne serait pas passé pareil, euh, mais euh, c'est le devoir qui l'a obligé à rester à Cultiras et malgré tout il n'en a pas honte euh, et il a formé comme il le pouvait euh, la petite Taelia Fort Dragon. Et c'est quand même assez incroyable quand même. Daelyn Prodmore, le chef de Cultiras, on a confié une petite, no name peut-être, hein, une petite à, euh, directement à Daelin, et Daelyn et eh bien il confie la garde à son meilleur chevalier, à son meilleur homme, à son bras droit. Et il lui interdit de venir à Terra-Mort avec les meilleures euh, troupes de Cultiras pour qu'il puisse prendre soin de cette petite. C'est pas euh, c'est pas la fille de Joel Clodo quoi, hein c'est pas la fille de Joel Clodo. Donc c'est assez intéressant à ce niveau là. Évidemment, je vous invite, et j'aurais peut-être dû le dire dès le départ, mais pour attaquer cette vidéo il vaut mieux avoir vu la vidéo sur Bolvar et la fin de Warsage King, mais, euh, je le rappelle, donc je ne vais pas revenir dessus en détail, mais je, vous, je vais faire quand même une petit, un petit rappel, mais je vous invite à aller voir la vidéo. Rappel, Bolvar est issu de Dazeroth, hein, du royaume Dazeroth, donc du d'Urlevant, de la nation du d'Urlevant, la nation de Stormwind. En tant qu'émigré euh, d'Azeroth, puisqu'ils ont perdu la première guerre, il a dû partir, s'exiler avec tous les autres exilés, Lothar et autres, avec le, le, le, le, le prince Varian à ce moment-là d'ailleurs, hein. Ils ont dû s'exiler en Lordaeron, Terenas les a accueillis. <rire> voilà, peut-être qu'ils se sont rencontrés à ce moment-là. Terenas les a accueillis, et au final, eh bien, euh, la plupart des soldats d'Azeroth de, ont voulu continuer le combat, bien entendu, pour protéger les leurs et récupérer plus tard Stormwind. Et du coup, ils se sont engagés dans l'armée, bien sûr, de l'Alliance de Lordaeron. Donc peut-être qu'à ce moment-là, eh euh, notre cher Bolvar a combattu en tant que fantassin de l'armée de Lordaeron. Et dans le, Ça c'est une image du RPG où vous le voyez avec un tabac et un bouclier de, de Lorderon et pas de, de Stormwind même s'il vient de Stormwind bien sûr. Donc ça c'est assez intéressant, c'est intéressant. Et il revient donc ensuite plus tard servir la couronne, servir le, le jeune prince Anduin Rin. Euh, et on voit bien sûr euh, son autre euh, coup de cœur euh, charmé bien sûr mais euh, la petite Onyxia mais ça elle sait dans la vidéo sur Volvar. Et euh, pour, pour directement débunker tout ça Talia ne peut pas être la fille d'Onyxia, euh, la, la puisque comme certains disent, oui, elle a les cheveux noirs, blablabla, euh, bla bla bla bla, ça ne marche pas. En termes de temporalité, ça ne marche pas. Onyxia est arrivée euh, à la cour d'Azeroth beaucoup trop tard. Donc ce serait pas possible, en fait. Ce serait, ce serait pas possible. Donc, à ce moment-là, rappelons quelque chose que j'ai déjà évoqué dans la vidéo sur Bolvar et qu'on va revenir. Mais bon, si vous l'avez vu, vous savez que le personnage, Bolvar, a une histoire euh, aussi épaisse. Euh, que cette carte postale, très belle carte postale, mais cette carte postale. Donc, Bolvar à l'heure actuelle n'a pas d'histoire. Or, on sait déjà, on a déjà des éléments. On sait que Bolvar sera le guide principal pour Shadowlands, donc pour l'extension de Shadowlands. Donc, sur notre principal guide sur les terres d'ombre, il jouera le rôle de Khadgar à World of Draenor ou Khadgar à Légion et le rôle de Magni à Battle for Azeroth. Donc, ce sera quand même un personnage principal très important pour Shadowlands. Et il est temps de lui créer une histoire, parce qu'il n'en a pas des masses, hein. sa backstory, euh, elle est faible, elle est très très faible. Donc quoi de mieux C'est un, un outil très facile. Bon là je sais, je vais encore parler d'une autre vidéo, mais vous avez vu la vidéo sur, euh, sur Marcus Jonathan, vous savez que un des moyens faciles pour créer une histoire à un personnage, c'est de lui dire qu'il est le frère 2, le fils 2, l'enfant 2, le popo 2, le cousin 2, un truc comme ça, le lié avec un personnage déjà existant. Donc dire justement eh qu'il a une fille, on rencontre cette fille à, à, à Boralus, on va du coup être pris de sympathie pour la petite Talia en se disant Ah le pauvre Bolvar on sait ce qu'il est, on sait ce qui s'est passé à ton papa, toi tu l'ignores, mais nous on sait ce qui s'est passé à ton père, ça vous crée une espèce d'ironie dramatique terrible. Et quoi de mieux qu'une descendance prestigieuse pour le généralissime Bolvar Fort Dragon Imaginez, il est finalement le beau frère d'Artas. Il a été séparé de sa femme, qui n'est autre que et Nethil. Il a dû cacher sa... sa fille pour continuer le combat euh, pendant Warcraft 3, et ensuite l'éloigner, bien sûr, de, euh, de, de, de, des, des problèmes, euh, des, on va dire, des, oui, des, des, totalement des problèmes de, liés à la, au royaume d'Azeroth. Donc Sachant que c'était très commun dans les rues fantasy et le Moyen-Âge D'envoyer par exemple un enfant être pupille à la cour d'un autre, autre roi Rappelons uh, Jaina à hein, Jaina uh, de Kultiras, et bien uh, avait été envoyée à Dalaran par exemple qui est une autre nation Et Jaina avait déjà eu beaucoup de contacts en tant que princesse avec Lordaeron Et c'est là qu'elle était tombée amoureuse d'Arthas L'amour était, euh, était réciproque d'ailleurs Et en plus, il de... y a un autre élément bien sûr, il y a d'autres éléments Parce que là on commence à dire, oh là là, les coïncidences sont incroyables et là eh c'est un artwork officiel, deux artworks officiels d'ailleurs, un à gauche, un à droite, alors à droite c'est pas Bolvar, hein, je vous arrête tout de suite, c'est juste, d'ailleurs c'est probablement Uther, mais c'est tout simplement une représentation artistique de Samwise Didier, euh, de, du paladin de Warcraft 3, donc ça c'est à droite. À gauche c'est un artwork officiel de euh, Taelia for Dragon pour Battle for Azeroth, qui a même été montré d'ailleurs sur les panels de BlizzCon. Et est-ce qu'elle porterait pas un gros marteau hein un gros marteau avec un gros annuaire, un gros livre, évidemment Et c'est clairement... Alors, bien sûr, je vous invite souvent à sortir des carcans. Hein, le marteau, le livre, évidemment, ça fait un petit peu paladin. Bon, normalement, sortez des carcans, mais c'est vrai qu'il y a des symboles, quand même, qui sont souvent... Euh, voilà, qui font écho aux joueurs. Gros marteau plus livre, souvent, on pense pas à la classe chasseur, quoi. Donc, euh, est-ce qu'elle serait pop une future paladine comme papa, hein? Est-ce qu'on pourrait pas être une petite paladine Donc voilà, après, bien sûr, dans le jeu, elle n'a pas son Libra, mais elle n'a pas son livre. Par contre, elle a l'énorme marteau. Donc, bien sûr, sortez des carcans, tout ça, tout ça. Mais il y a quand même des symboles. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont dans le sens que, voilà, elle pourrait peut-être. Donc, en plus, avoir, bien sûr, Thalia Fort Dragon, ça nous permettait de faire d'une pierre trois coups, à savoir développer Thalia Fort Dragon en lui donnant un père, Bolvar for Dragon. Ça nous permet de. de, de tout de suite, c'est pas voilà, Marcus Jonathan c'est pas un personnage dont on se fou. on se dit Talia, ah la fille de Bolvar et tout c'est incroyable, d'un autre côté ça permet d'améliorer l'histoire de Bolvar et en plus de ça, ça nous permet de lier tout ça à Caliam donc d'une pierre, tu as trois développements de personnages intégrés et qui en plus, si tu extrapoles encore, peut permettre de développer la maisonnée de Lordaeron, ainsi que la maisonnée d'Azeroth, sachant qu'on sait que Gain, hein, papy, <rire> papy, il arrête pas de pousser au enduit au cul en mode il faut que tu te maries, il faut des gosses, il nous faut un héritier pour euh, la, la, la couronne d'Azeroth. Donc, hein, <rire> est-ce que tu prendrais pas la petite. Euh... La, la fille de, ta, de tonton, hein <rire> ça pourrait quand même arriver euh... et puis encore une fois, ça lirait la maison de Menethil Rin, ce qui a toujours été les personnages les plus importants de Warcraft du côté euh, alliance humain, donc ça c'est assez intéressant et c'est pas fini C'est pas fini mesdames et messieurs, ce n'est pas fini, il y a quand même pas mal d'éléments, hein, bien entendu, avec cette suite alors c'est la suite d'une quête de Légion qui, est à part, qui aurait dû apparaître à la 8.1.5 de Battle for Azeroth, qui n'est pas apparue à la 8.1.5, la quête n'est jamais sortie, elle a totalement été annulée, mais on a les livres qui sont liés à cette quête, qui est sorti finalement à la 8.3 de Battle for Azeroth. Le, alors il y en a 4 des livres comme ça, qui parlent justement d'avant la tempête et des conséquences d'avant la tempête. Le dernier des Menethil est un de ces 4 livres, avec 4 pages, et ce sont tout simplement des textes de propagande des héritiers de la croisade écarlate, à savoir la confrérie écarlate. Je vais vous lire tout ça, ça reste des textes de propagande, Je... donc gardez du recul, prenez du recul, c'est des textes de propagande. Donc il y a des conneries, mais il y a un fond, souvent, vous savez la propagande, on prend un fond de vérité et ensuite on, dé... on dégaine. Donc, savoir que notre chère princesse Kalia fut assassinée par le traître Rin, et relevé en mort vivante fut un véritable coup porté au cœur de tous nos frères et sœurs. Et oui, la plupart des croisades écartes, tout ça, tout ça, la plupart c'est des lords erronés. Mais ne perdez pas espoir, la dynastie du roi Terenas perdurera. Durant les derniers jours du règne de son père, la princesse Kalia, épousa un noble de la lignée, Arati dans le plus grand secret. Par orgueil, Arthas demanda que cette union reste cachée jusqu'à ce que lui-même se marie et engendre un héritier. Ce qui n'arriva jamais, comme chacun le sait. Donc ça évoque, ça, ça fait un peu écho à ma théorie comme quoi Arthas le savait même si là il est dépeint comme un salaud évidemment. Alors que c'est pas le cas. Mais un enfant vit, un enfant vit le jour. La princesse Kalia donna naissance à un fils, oui, un héritier au trône de Ménéthil, n'est-ce pas Alors un fils parce que bon les filles hein, c'est... Moyen Âge, tout ça, hein, c'est de la saloperie, On préfère des enfants mal. Malheureusement, la princesse fut séparée de son mari et de son ful pendant une attaque du fléau. Les membres de sa famille furent présumés morts, mais que là, que là je remplisse vos cœurs, mes amis, car l'enfant est encore vivant. Le jeune prince fut sauvé par un bon samaritain de Lordaeron. On suit Il fut recueilli et protégé par les membres de la confrérie écarlate pendant toutes ces années. Alors là, c'est des conneries, hein, bien sûr. Nous le gardons dans un lieu sécurisé, évidemment, hein, c'est toujours plus sympa, qui doit, pour des raisons évidentes, rester secret. Nous souhaitions réunir le jeune héritier et sa mère. Malheureusement, le traître à l'Alliance fut assassiné la princesse Kalia par sa bien-aimée Banshee. Sylvanas, évidemment. L'abomination qui marche sur cette terre n'est pas la princesse Scalia. Châtiment s'abattra sur ces monstres, n'est-ce pas? L'Orthéron appartient aux vivants, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est évidemment de la propagande, mais euh, c'est assez intéressant puisque même la propagande de la croisade écarlate s'appuie sur un héritier vivant de Kalia, euh, etc., etc. Beaucoup de choses qui, quand même, commencent à, à se rassembler, évidemment. Donc, à ce moment-là, eh bien, conclusion pour cette théorie, bien sûr, ça reste de la théorie, bien sûr, potentiellement. On se fourvoie complètement et, euh, et en fait c'est des conneries, mais il y a quand même vachement d'alignement de planètes hein, pour expliquer au même moment que dans le traitement d'avant la tempête qui lie le début de BFA avec la fin de Légion, le Bolvar qui d'un coup paf t'as une fille mon coco, ça, ça quand même ça commence à être vraiment vraiment euh, ça commence à se lier. Vous noterez d'ailleurs alors je sais c'est un, un visuel de Namoine, mais c'est officiel. La petite Taelia a les yeux verts, vert un peu noisette mais les yeux verts, je rappelle que les yeux verts c'est la signature de la famille Menethil, Arthas a les yeux verts, même si des fois on lui met les yeux, bleu, les yeux bleus, les yeux bleus généralement c'est lié euh, au Roi -Lish, tout ça tout ça. Euh, D'ailleurs c'est confirmé par Danuser qui est l'une des têtes pensantes du lore, hein, c'était un des gars qui faisait partie du Grand Conseil avec Chris Medzen notamment et Afrasiabi. donc Danuser en interview il y a à peine un mois, donc là nous sommes le 10 mai 2020, il y a à peine plus d'un mois, eh Dan User en interview a effectivement dit Nous explorerons le passé de Bolvar à Shadowlands. On sait déjà, grâce à Battle for Azeroth, qu'il a une fille. Et permettrait donc de lier encore une fois proprement, parce que c'est pas non plus sorti du chapeau comme je vous l'ai montré avec Kalia. Bien sûr, ça aurait pu être mieux fait en l'amenant dans différentes extensions et pas un gros trou entre début et, et Battle for Azeroth, enfin Légion Battle for Azeroth. Bon, mistakes were made hein, évidemment. Mais donc. Ça permettrait de, de lier des vieux éléments, certains qui viennent du RPG et notamment des nouveaux, qui amenant des émotions autour de Bolvar, autour de Talia, autour de Kalia, qui ont quand même une histoire assez tragique mine de rien, et du coup, amenant des émotions, du tragique, de l'ironie dramatique, tout ça, à trois personnages, développant également la couronne de Lordaeron et d'Azeroth. C'est vraiment l'occasion de faire d'une pierre dix mille coups, hein. j'ai dit trois coups tout à l'heure, mais c'est vraiment plus que ça, donc permettre un développement assez facile mais efficace de ces personnages donc honnêtement je vois je vois pas mal cette théorie pour moi cette théorie je pense qu'elle se elle s'accomplira à Shadowlands peut-être que je me trompe mais avec Evanessor qui m'a beaucoup aidé évidemment à préparer cette vidéo nous sommes assez d'accord pour dire que ça devrait arriver donc voilà j'espère que cette vidéo théorie vous aura plu n'hésitez pas à nous donner vos impressions dans les commentaires si vous pensez justement que c'est vous y croyez, vous n'y croyez pas. Il y a pas mal potentiellement de questions auxquelles on peut répondre en, en commentaire. Donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Voilà, j'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu. On se dit à bientôt pour de prochaine vidéo. à plus dans le Nexus et pas celui de Maligos. <rire> ah là là, ah là là, pauvre Maligos, terrible ce qu'ils t'ont fait. <rire> n'hésitez pas à suivre Facebook, Twitter, YouTube, tout ça, tout ça. Sachant que vous pouvez rejoindre et. Le Facebook également des Vanessor ainsi que le mien. Ça nous soutient, c'est très cool. Bon, le Facebook, il en a pas, enfin, il n'y a que moi. Mais on a tous les deux une chaîne Twitch, bien sûr, que vous pouvez suivre. Voilà, plein de bisous.